Alors on va faire des exercices d'équilibre. On va mettre les bâtons droit devant, le regard droit devant aussi. Et on va pointer. On fait comme ça avec la pointe du pied. Je vous montre sur le côté, ça donne ceci. Vous allez faire cet exercice pendant 10 secondes. Un autre exercice. Toujours la même posture. Les bâtons devant, on regarde droit devant. Et on va faire talon, pointe. Talon, pointe. Si c'est trop facile, on met les bras sur le côté et on fait pointe, talon. Ça pendant 10 secondes. Ça donne ceci ou ceci. Un autre exercice, toujours la même posture, les bâtons devant, la, le regard droit devant. On va lever un genou et on va rester pendant 10 secondes. Si c'est trop facile, toujours la même chose. Les bras devant. Exactement la même chose de l'autre côté. On se met sur, sur les deux pieds écartés de largeur de hanche. On se met sur un pied et on va s'appuyer sur un bâton. Et avec l'autre jambe, on va chercher devant, sur le côté et derrière. Sur le côté et devant. Ensuite, on va faire avec l'autre pied et l'autre bras aussi. Devant, sur le côté, derrière, sur le côté, devant, et voilà. Pour commencer, vous allez marcher tranquillement, comme ceci, avec le dos bien droit, comme ceci pour commencer. Ensuite, si l'exercice est un peu trop simple, vous allez faire ce qu'on appelle le tandem, c'est-à-dire comme quand on était enfant, le chou-fleur. Un pied devant l'autre, comme ceci. Hop, à droite. À gauche et n'hésitez pas à vous maintenir avec les bâtons pour garder l'équilibre dans un premier temps l'un après l'autre les bâtons et si c'est trop facile faites la même chose en ayant les bras écartés et pour finir je vais rajouter les bras avec le bras opposé Jambe droite avec le bras gauche. Et ensuite, jambes gauche avec le bras droit. Euh, le, le dos bien droit, les genoux déverrouillés, les épaules baissées. L'écart de, des pieds au niveau du bassin. On va monter un genou et redescendre. On inspire, on expire en montant. On redescend encore une fois on redescend et on monte à hauteur de, de hanche en statique donc vous pouvez monter si vous le pouvez un bâton et l'autre en alternant et maintenant les deux bâtons et on repose on va passer à l'autre genou on monte et on descend trois fois deux. Les, le genou en statique, on alterne avec les bâtons. Pensez à respirer et à rentrer les abdominaux. On monte et à maintenant les deux bâtons. Et on repose. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous proposer une nouvelle technique C'est la coordination C'est assez simple, vous voyez quand vous marchez En général, sans bâton Vous allez toujours être à l'opposé Vous voyez En marche nordique, c'est pareil Sauf qu'on a le bras qui est un petit peu plus haut Et la jambe un petit peu plus haute Parce que nous en marche nordique, on accentue les mouvements Mais ça doit être toujours être à l'opposé Donc du coup, l'exercice c'est assez simple Quand on lève un bras L'autre jambe opposée doit se lever en même temps les choses que je ne veux pas voir, c'est ça, en marchant, toujours opposé. Voilà. Alors, vous allez prendre votre bâton en plein milieu, comme ça, pareil de l'autre côté, et vous allez euh, marcher. Donc, tout simplement, on met le pied gauche en avant et le bras droit en avant. On essaye vraiment d'accentuer les gestes, comme ça, pour qu'on trouve euh, la bonne dynamique. Une fois que vous sentez que vous maîtrisez un petit peu le geste, nous allons remettre nos dragonnes. Hop. Donc on met nos dragons et là nous allons marcher et on va faire traîner les bâtons. Fait bien attention à faire le mouvement. Toujours bras, jambes opposées quand on marche. Voilà, merci à tous de votre attention. <rire> Je vais vous présenter un exercice de renforcement musculaire des membres inférieurs. Donc on va commencer par un exercice simple, facile, donc incidant des bâtons. Donc la posture, les pieds écartés à peu près largeur épaule, d'accord, les pointes de pieds vers devant, on plante des bâtons au sol, enfin, attention de ne pas les planter sur, sur ses pieds. Okay. Là on fléchit sur les genoux jusqu'à s'asseoir sur notre chaise. Et pour se relever on va céder des bâtons à l'appui sur les mains sur les bâtons voilà on répète donc le mouvement deux à trois fois je vous remontre on fléchit on garde le dos droit les fesses à l'arrière sur la chaise et on se relève en cédant des bâtons pour complexifier un petit peu l'exercice ce que je vous proposerai c'est d'enlever de, donc les appuis des bâtons au sol et là vous allez vous mettre en position de skieur donc toujours la même position et hein, jamais écart largeur épaule les pointes de pieds vers devant et là on fléchit légèrement hein, hop, et on remonte donc bien sûr vous faites en fonction hein, de ce que vous pouvez faire hein, vous pouvez descendre un peu plus bas voilà et on remonte. voilà donc je vous propose maintenant un exercice de renforcement musculaire donc dans un premier temps je vous propose de vous mettre pied largeur de hanche et on va venir monter un genou droite et gauche le pied bien à plat au sol on garde le dos droit les épaules relâchées on essaye de resserrer les omoplates parfait, encore une fois droite et gauche et en place maintenant euh, pied largeur de hanche et les fessiers on va les amener vers l'arrière et vers le bas on peut céder des bâtons pour la remontée inspirez, descendez soufflez, remontez parfait, encore une fois fessiers vers l'arrière et vers le bas et maintenant on va rajouter un genou à la remontée légèrement croisé vers le bâton opposé on contracte bien les abdominaux on relâche le haut du corps les genoux légèrement déverrouillés à la remontée. Encore deux répétitions. Dernière. Et relâchez. Parfait. Vous allez écarter les pieds un peu plus que la largeur de bassin. Vous allez mettre les orteils vers l'extérieur. Vous relâchez les épaules. Hop, on se détend, vous fléchissez les genoux. On regarde bien droit devant soi. On attrape les bâtons aux extrémités pour avoir un peu plus d'amplitude et on va descendre sur un squat. Donc doucement, les épaules bien relâchées, les yeux en avant, on descend. Et on remonte. Hop, maintenant on reste en bas. Une fois en bas, on remonte et on redescend. On va pas trop haut. maintenant on va faire de nouveau l'exercice mais en essayant de monter un petit peu plus haut on inspire quand on descend et on expire quand on monte hop, je vais me mettre de profil pour, pour que vous voyez mieux on descend on inspire on expire quand on monte et on monte le plus haut qu'on peut mais sans se faire mal On remonte. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va rester bloqué quelques secondes d'en haut. On inspire. On expire. Et on reste bloqué. Et on redescend. Et on peut remonter. Alors, je vais vous présenter des exercices de renforcement musculaire des membres inférieurs. Donc, on va commencer avec des quarts de squat. Vous venez prendre vos bâtons de marche nordique. Hop, largeur d'épaule. Les pieds, largeur de bassin, bien stable. On descend doucement. Quart de squat. Dès qu'on est un peu plus chaud, on descend en demi-squat, jusqu'à 90 degrés. Donc le dos est bien droit, on met les fesses en arrière. Et le genou ne dépense pas l'avant des pieds. Ok. Quand on est un peu plus à l'aise, avec... on vient ajouter les bras. Donc quand on descend, on lève les bras. Hop. Et pour finir, on va venir faire des squats sumo. Donc on vient planter ses bâtons à 45 degrés, les pieds dans l'axe des bâtons, et on descend les fesses en arrière, le dos bien droit, et le genou dans l'axe des pieds. Hop Dans l'exercice, nous allons travailler la posture. Pour travailler la posture, on va surtout se concentrer sur les membres supérieurs pour euh, ouvrir la cage thoracique. Donc vous allez venir planter les bâtons de chaque côté des pieds et vous allez les ramener en arrière, les bras, pas les bâtons. Et vous allez en les ramener Faites ce geste-là plusieurs fois. Pensez à ce que vos euh, omoplates viennent se coller. Et pensez à bien respirer et à souffler quand vous ramenez vos mains. Vous respirez, vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez.